Très heureux de vous savoir en place. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes très contents de vous savoir que vous êtes en train de nous suivre de partout où vous êtes dans la province de Litorie. Nous sommes euh, la, la chaîne, bien évidemment, YouTube, Bounia Today TV. Euh, nous allons essayer de parler et quels sont les objectifs poursuivis par cette chaîne communautaire. Je ne serai pas celle dans ces plateaux. J'aurai le plaisir de recevoir à mes côtés gauche tout comme droite, bien évidemment, le très très joli demoiselle à ma gauche, je... Euh, Madame Francine Kameta, je n'ai pas abusé de votre état. Kameta? Kamata. Voilà, Francine Kamata. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Comment vous allez? Oui, bien. Très content de vous recevoir dans notre et notre plateau. Hein? Merci. Euh, voilà, merci euh, À part Francine et Kamata Nous avons euh, Naomi euh, Zawadi Que nous disons également euh, Bonsoir et bienvenue dans notre plateau hein. Bonsoir Comment vous allez Je vais bien Très souriant comme ça Est-ce qu'il y a un problème qui t'a tellement rendu euh, souriante Bon, je suis contente De notre rencontre d'aujourd'hui oh, C'est ce qui me fait sourire voilà, voilà, euh, je disais, euh, fidèles euh, téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes sur Bounia Today TV. Nous avons l'honneur de euh, savoir que vous nous suivez de partout. Vous êtes dans la province de Litouri, pourquoi pas euh, partout en République du Congo. J'ai le plaisir de recevoir dans ces plateaux de Bounia Télévision. De très très jolies demoiselles que je vais devoir donner la parole, enfin qu'elles se présentent bien évidemment eux euh, mêmes À ma gauche, euh, j'ai dit moi euh, Madame Francine que j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir. bonsoir. merci. Très content de vous recevoir. Hein. Aussi, voilà, elle n'est pas celle, et comme vous pouvez le constater, à ma droite, j'ai euh, madame Naomi Zawad que j'ai dû également. Bonsoir, madame. Bonsoir. Euh, très euh, content de vous recevoir dans ces, euh, ces plateaux. Hein. Merci beaucoup. Euh, voilà, euh, de partout, où vous nous suivez, nous vous demandons déjà de bien euh, vous abonner sur euh, votre chaîne YouTube Bounia Today, euh, que vous auriez l'opportunité de suivre toutes les actualités euh, de la province et nous allons intervenir dans tous les secteurs de la vie, qu'ils soient éducatifs, politiques, euh, sociales, environnemental, nous serons là pour vous accompagner dans tout ce qui peut se présenter comme actualité. Alors aujourd'hui, tout à fait autre chose, nous allons devoir parler d'abord de la chaîne euh, Bounia Today, euh, quels sont le, euh, le, fait, le, les objectifs poursuivis par euh, cette chaîne YouTube, Bounia Today euh, de quoi euh, ULP, LP comme étant la chaîne, peut fournir comme service et, et aux différents téléspectateurs Madame Francine, est-ce que vous pouvez nous dire euh, concrètement euh, quels sont les objectifs poursuivis par euh, la chaîne Bounia Today Merci beaucoup pour la parole. En fait, les objectifs de notre chaîne Bounia Today TV. C'est une chaîne qui a pour objectif de promouvoir des jeunes talentiers qui n'ont pas de soutien et qui veulent être reconnus, qui veulent prospérer dans, le, dans leur carrière. Ça, enfin, c'est l'un des objectifs. Mais aussi, nous voulons faire découvrir à tous, tous les jeunes, même adultes, ceux qui ont des talents et qui ne savent pas du bon du potentiel, et nous voulons leur montrer qu'ils qu sont des personnes importantes et qu'ils ont des actifs qu'ils peuvent mettre à l'application en fait de vie. Euh, vous savez, je suis flatté par votre expression lorsque vous dites que euh, vous voulez faire euh, promouvoir le jeune talentueux de la province. Euh, Avez-vous déjà le, fait, euh, cette garantie que votre travail va euh, euh, aller de l'avant en cherchant de promouvoir tous les jeunes talentueux de la province euh, où il y a trop d'insécurité euh, avec euh, la situation qui n'est pas stable. Et il nous attend, M. Arsène, parce que même si nous sommes dans, dans un milieu qui est rempli, plein de sécurité, cela ne signifie pas que les jeunes ne sont pas là. Il y toujours des jeunes de qui existent et ont des talents. Et malgré cette sécurité-là, nous voulons faire à profiter ne faut pas que les gens restent toujours dans ce cercle-là, déjà que nous, chez nous à Il y a l'insécurité, Et que nous ne voulons pas que cela puisse affecter l'avenir des gens. Avec Bouniafide TV, nous voudrions que tous ces jeunes talentueux, tous ces jeunes-là qui ont du talent dans le domaine de l'art, ils sont des artistes, ils fabriquent des objets. dans le dans tous les domaines, nous voudrions que tous ces jeunes-là soient promus. Et nous, en tant que Bouniafide TV, en tant que membres de la chaîne Bouniafide TV, nous avons du potentiel pour leur soutenir. Merci, je comprends que vous êtes vraiment déterminé dans cette mission. Madame Naomi Zawadi, nous vous donnons la parole. Euh, vous venez, en fait, je vous bien évidemment des de compléter ce que euh, Madame Francine venait de dire. Vous avez dit, vous, elle, venez, elle vient de plutôt de dire que vous êtes déterminé à accompagner tous les jeunes euh, talentueux euh, dans n'importe quel secteur. Est-ce que vous pouvez aussi euh, euh, propulser ces jeunes demoiselles euh, qui ont du talent, peut-être dans euh, euh, dans la musique euh, profane ou peut-être dans la musique religieuse ou peut-être dans la politique et dans l'éducation, ainsi de suite Effectivement oui, oui. Bien. effectivement oui. Bon. Je viens de comprendre notre chaîne, c'est une, une chaîne qui veut... Hein, entrées, calamins, montré, objectif, Il y a les autres qui ont des calamans, ils ne veulent pas se montrer, ils sont attachés, dans notre objectif, on fait que tout ça, quand même, euh, dans la lumière. Donc, vous voulez faire euh, éclairer ceux qui sont dans l'ombre, si je, vous je, je comprenez bien donc est-ce que vous avez des moyens pour aller au fin fond de euh, chez moi là-bas à Mahagi euh, ou à Mambasa, à Dialasiga, pour aller rencontrer tous ces jeunes talentueux de là ou comment Vraiment pas de problème. Pas de problème. Donc même, même Même, Ndjugu, même, Ndjugu, même rappelle, Kilo, hein, Kilo Mwalu, on fait, en dépassant même l'Igoal, on va aller. On va aller. Parce qu'on veut que notre, notre chef soit le marché. Euh, non seulement les talents, mais... Je vis dans les objectifs de Bounia Touda et tu vis. C'est aussi une chaîne communautaire qui, qui est proche, si je vais dur, de la population. Euh, Est-ce que vous allez aussi vous intéresser euh, euh, à la, au panier ménageux de ces de, de, de mamans qui fréquentent le marché des Hoho, le marché des, euh, des Yambi, le, le grand marché des, des, des Bounia Est-ce que vous allez aussi prendre le temps de, de, de parler avec toutes ces mamans là où tu, ces, ces, ces enfants du les enfants de Larry, pour essayer un peu de les écouter donner l'air doléance quand vous dites que vous êtes une chaîne communautaire. Vraiment je peux, je peux dire, euh, notre chaîne n'a pas la limite. Partout que... euh, euh, voilà, sinon euh, des salutations très très très spéciales aux fidèles téléspectateurs de cette chaîne Bounia Today. Nous vous demandons, si vous n'êtes pas encore abonné, chers euh, téléspectateurs, nous vous prions de pouvoir euh, bien vous abonner parce que euh, nous allons vraiment nous mettre à la hauteur euh, de vous servir euh, dans tous les quatre coins de la République démocratique du Congo, nous allons aller même au-delà de nos frontières pourquoi pas, vous venez d'écouter les deux invités euh, avec qui je suis en train d'échanger sur les objectifs sur le, le mission poursuivie par la chaîne euh, Bougna Today Madame Francine est-ce que vous euh, pouvez aujourd'hui euh, accepter aussi d'aller euh, au-delà de l'Itsuri parce que Bounia Today, considérons que vous, vous limitez seulement à Bounia. Aussi longtemps, Bounia n'est pas Ituri, Bounia n'est pas Mahagi, Bounia n'est pas Ndjugu. Est-ce que vous allez aussi aller au-delà des frontières de Bounia ou Oui, c'est l'un de, de nos objectifs. Nous voudrions aller de l'avant, aller même dans tout le pays du monde. Puisqu'il y a une chaîne de télévision, nous avons aussi une adresse le c'est-à-dire ce qui est limité. Donc Nous avons l'objectif de couvrir tout le parti du monde. Euh, elle est même. Euh, même État-Unis. même en Israël, en, Israël, en, Israël, en Turquie, mais en Boujmaï aussi. Ah Boujmaï <rire> c'est au Congo, mais il faut vous traverser la limite des Boujna, vous n'êtes plus à Boujna. D'abord, quand nous disons Boujna, ça, c'est une appellation ce parce que c'est une chaîne qui a été née à Boujna. Exemple pour laquelle. En premier les nous appelons ça Bounia Today TV. Mais des moments à l'autre, ça pourrait devenir euh, monde de Today TV. <laughs> C'est trop amusant. Euh, voilà, Madame Francine, euh, merci pour votre émerveillante euh, euh, intervention. Euh, Zawadi, Naomi, est-ce que vous pouvez avoir euh, un dernier mot à lancer à la population de Bounia, en particulier euh, celle de Lituri, qui est en train de vous suivre euh, à travers euh, cette chaîne euh, Bounia Today TV Je, sais, je vais dire, est que parce que nous, nous, nous sommes nous sommes les populations de boules, on veut aussi le développement. Si nous voyons ce qui est en train de faire ici, c'est pour notre développement ici à Boum. Euh, voilà, Francine. Euh, apparemment, vous êtes aussi dans le monde du marketing avec peut-être des maisons de, euh, commerciaux. Euh, certaines entreprises, vous êtes aussi prêts à faire le marketing ou comment vous, vous limitez seulement dans, le, dans la promotion des, des artistes Non, en tant qu'une chaîne, nous soutenons aussi tous ceux qui veulent eh, faire leur publicité, de leurs artistes, même des hommes politiciens qui, qui, qui veulent aussi euh, avoir des émissions et qui veulent être reconnus par la population. Vous voulons aborder tous ces gens-là Et dis, oh, bon, ce nous devons nous demandons à toutes les sources sociales et à toutes les populations de Brunei et de partout ailleurs de s'abonner massivement sur notre chaîne de Mais Voilà, merci, merci. C'était est, Nous sommes au terminus de cette euh, émission. Je vous rappelle que je réside dans ces plateaux euh, de euh, Bunja Tsudai euh, Télévision. Euh, Madame et Naomi. Zawadi qui était à ma main droite et à ma gauche Madame Naomi Merci. Madame voilà Madame Francine je m'excuse Patrick Ndibou euh, du van était devant ses micro maître maestro James était derrière la caméra je vous dis au revoir et je vous retrouve d'un moment à l'autre. Sinon, je vous prie de bien vous abonner sur votre euh, chaîne euh, YouTube Bunya Today pour ne pas rater aucune d'actualités de la province tout comme de, de la RDC. Sachez que chaque jour, c'est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.